Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo revue de l'épisode 2 du nouvel arc de Bleach Donc franchement l'épisode il était bien, honnêtement j'ai vraiment kiffé Et on sent que ça avance de plus en plus et ça va vers quelque chose de, de vraiment intense Et ça a l'air vraiment bien Donc déjà l'épisode franchement il avait une ambiance dramatique, un peu triste et tout Même on voyait Ichigo il était tout seul, il réfléchissait donc il est parti se promener et là, et là, on entend Ichigo, je sais pas quoi. On entend direct. J'ai entendu Ichigo comme ça. Et j'ai reconnu, c'est Nel. Nel de, de l'Arc Weco Mundo. La petite morveuse, là. Je l'ai direct. Ça pouvait être que elle. Et je me suis dit, il n'y a que elle pour faire ça. Qui d'autre Attends, je réfléchis. Bah, c'est tout. Il bah, n'y a que elle. Donc, euh, du... Donc en vrai, c'est drôle ce moment. Mais par contre, ce qu'elle vient annoncer, c'est beaucoup moins drôle. Donc, elle vient. Déjà, elle s'écrase sur Ichigo, on voit, il tombe. Et après, il y a l'autre mec, Rose, là. Il, lui, lui aussi, toujours avec elle. Il vient et il tombe. Bon, il tombe à côté parce que lui, vas-y, il sait pas atterrir. Certes, ce moment, il est un peu drôle. Mais par contre, ce qu'ils sont venus annoncer, oh là là là là. C'est très, très loin d'être drôle. Ils annoncent que le Wekomuto, il s'est fait envahir. Il s'est fait capturer. capturé par Iwatch. E donc vraiment, Iwatch, on voit qu'il a de grandes ambitions. Et carrément, il avait dit que ça, ça va juste lui permettre d'envahir la Soul Society. En gros, il disait que le Wekomundo, c'est rien du tout. Le vrai objectif, c'est la Soul Society. Donc vraiment, l'ambition, tu vois, il n'y a pas plus ambitieux que lui. Et du coup, Ichigo, il rentre chez lui. Il appelle ses amis, donc Chad, enfin Sado, Inoue et Ishida. Il leur explique la situation. Il leur dit que bah, c'est la merde que le Wekomundo, il s'est fait envahir. Et là, on entend quoi <rire> il y a eu la il, il, il était en train de les écouter derrière la fenêtre. Il était derrière la fenêtre, il attendait juste le bon moment pour intervenir et pour, euh, pour venir. Donc, vraiment, j'ai entendu sa voix, j'étais trop heureux, j'étais trop content. Parce que ce mec, c'est le god de Bleach, c'est le god vraiment. Donc, au final, lui aussi, il, il sait ce qui se passe et il accepte de leur faire un chemin pour aller vers le Wakamundo comme justement à l'Arc Wekomundo, à avant quand, quand il fallait sauver Inoue. Mais par contre, il y a Ishida qui, lui, et bah, il n'est pas d'accord pour venir avec eux, puisqu'ils vont aller combattre des Quinchi. Lui-même, c'est un Quinchi, donc il ne voit pas faire ça. Mais par contre, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il va s'allier aux Quinchi plus tard Puisque, en réalité, avec sa personnalité, je me dis, c'est possible qu'il le fasse. Mais vu sa relation avec ses amis, je me dis que, quand même, non, même en plus, on a pu le voir avec Ichigo. Ils avaient l'air de, de bien s'entendre par rapport à l'autre épisode. Parce que. <rire> on voyait, ils s'embrouillaient. Puisque. On voyait Ishida, il envoie des flèches vers les holos. Mais il en envoyait partout. Ichigo, il est en train de l'engueuler. Il se disputait. Mais du coup, maintenant. Je me demande ce qu'il va faire. En vrai, je pense que lui. Ah, mais. J'allais dire, je pense qu'il va pas combattre. Mais je le vois mal rester sans rien faire. Alors qu'il y a ses amis qui sont en train de se battre et tout. Donc, euh, je sais pas, en vrai. On verra plus tard. Et quand ils arrivent, il y a le mec violet là. Qui leur explique qu'ils ont dû s'enfuir du Wekomundo. Puisqu'il y avait des flammes, ça brûlait de partout. Mais c'est pas des flammes, c'est pas du feu. En fait, c'est du reyatsu, donc des flammes bleues de ryatsu qui peuvent brûler le sable du Wekomundo et la roche du Wekomundo, qui normalement, c'est pas inflammable. Ils sont pas inflammables. Donc, lui-même, il dit qu'il y a encore du mystère autour du pouvoir des Quinchi Et en même temps, c'est évident, puisque, à part Ishida et son père, on n'avait pas vu de Quinchi avant. Sauf si je me trompe, mais... mais du coup, en juste deux personnes, ça peut pas expliquer l'étendue le... du pouvoir je dirais pas une espèce mais d'une communauté mais je pense qu'avec e Watch on va en apprendre plus par rapport au pouvoir des Quincy et même on l'a vu c'était magnifique trop c'était trop badass vraiment e Watch c'est un mec qui a un mot qui peut le définir c'est froid froid et, et badass il est en train de on le voyait en train de voler en train de mettre des éclairs partout des éclairs bleus il est en train de, de tout casser il est il a trop de flou vraiment il est trop badass et, et ça se voit ça se voit ça vient du cœur parce que parce que vraiment je, je l'ai vu Gros, J'allais péter un plomb, c'est pas humain ça, c'est pas humain, c'est quoi chiffre, frérot, c'est pas normal, et du coup vraiment c'est incroyable, et j'espère que plus tard on le verra encore comme ça, ultra badass, et même logiquement il va se battre avec Ichigo plus tard, donc j'espère qu'on aura une démonstration de force incroyable, il, il aura beaucoup de flow, il sera grave badass, parce que moi j'aime trop les persos comme ça, qui, ont, qui sont badass, ça me fait kiffer, et après on voit un mec qui est en train de donner des ordres, à tous ceux qui étaient dans le Wakomundo, et en plus ils sont menottés, il leur dit qu'ils doivent être pas rangés, la moindre personne qui fait ça, qui fait quoi que ce soit, hop, elle meurt, et ils s'amusent à tuer des gens comme ça. Et je pense que ça, en général, ça représente les nazis qui persécutaient les juifs, et qui, par exemple, déjà, leur, euh, leur royaume, ils s'appelle le Wanderreich, donc c'est en allemand, même leurs vêtements, ça fait penser aux vêtements des nazis, et on voit vraiment, c'est la même ambiance, c'est euh, à peu près la même chose, c'est-à-dire que. Ils sont tous pas rangés, ils doivent, ils doivent écouter les ordres, et ils peuvent les tuer comme ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et vraiment, on voit que ça veut représenter euh, des choses qui ont vraiment existé, comme l'attaque des titans et sa saison 4 qui montre Marc qui persécute des Eldiens, qui les met dans des camps, qui les laisse mourir de faim, etc. Et malgré ça, il y avait quand même des rebelles, tout comme là, du coup, dans Bleach, il y a des rebelles, certains qui, qui sont pas vraiment très forts, comme euh, les deux filles là, qui aimaient beaucoup Aizen, mais par contre, il y a trois, les bestias, je sais pas quoi, là. Elles, elles ont massacré tout le monde. Et carrément, en plus, lui, il s'est éloigné, le, le mec, là. Je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est le mec aux cheveux noirs avec ses lunettes, là. Ses lunettes rondes. Et lui, on voit que, dans sa mentalité, c'est un mec, il est sadique. Il, il s'amuse. Même envoyé avec une espèce de lance ou je sais pas quoi. Il, il envoie vers les gens. Il, il les tue et ça l'amuse. Donc, il, il est vraiment spécial comme personnage. Et, et on voit que lui, il, il dit aux gens derrière, aux soldats doucement, parce qu'ils sont en train de les tuer, doucement faites moins de bruit et tout, mais en fait non, c'est pas les soldats, c'est les trois, les trois filles là, elles sont en train de massacrer justement les soldats, elles vont vers lui, elles veulent lui mettre la pression, et lui il dit, bon vous savez quoi, au pire venez dans nos rangs, vous allez voir, vous serez heureuses et tout, et les trois, elles lui disent, nous sous estime pas, mais pas de la même manière, il y en a deux qui l'engueulent, et il y en a une qui dit, ouais s'il te plaît, nous sous estime pas trop, et, et, et les deux qui l'enguillent, carrément, elle l'insulte Et carrément, ça, ça m'a fait penser à un même... Vous voyez le même avec les dragons, là Il y a trois dragons, et il y en a deux qui sont vraiment badassis. Ils font peur et tout. et Il y en a un, il, il tire la langue, il, il, il, il plaisante, tu sais. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Et pour revenir à iWatch, e on le voyait en train de parler à Luders, comme dans l'épisode d'avant. Luders, Ludars, je sais pas vraiment quand il l'appelle. Mais bref, on le voyait. Lui, il était assis sur son trône, en train de parler. Et il y avait l'autre devant, qui était, qui était affalé par terre, Puisque déjà, il, il s'est fait enlever un bras, vu qu'il était en train de se disputer avec quelqu'un d'autre. Et hey, Watch, il, il avait dit clairement, ah, j'aime pas les disputes entre vous, pas devant moi. Direct, il lui a enlevé un bras, et après, il est en train de lui parler, et il le menaçait de lui enlever l'usage de ses jambes, et lui causer une douleur tellement forte que même s'asseoir, ce serait douloureux. Et après ça, il y a Luders qui lui dit, mais par contre, pour la balance, vu qu'on est des Quinchi on tue les holo. Mais le problème, c'est que s'il y, enfin, y a trop peu de holo, et eh ben ça déséquilibre la balance, ça peut détruire le monde. Et plus tard, peut-être que le monde euh, ce sera chaotique et tout. Et Watch, il lui dit « Est-ce que t'es un prophète euh, ?» il, il bégaye, il lui repose la question « Est-ce que t'es un prophète ?» L'autre, il répond « Non, logiquement. » Et Watch, il lui dit « Alors, parle pas du futur avec autant de conviction. et Je vais entendre parler du présent. » Et là, il lui arrache la tête il, on voit encore son pouvoir, frère. Il a trop. Vraiment, il est froid. Il, il, il est tellement froid, il est tellement badass. Il est incroyable. Il watch. Mais carrément, en plus, quand il parlait, il, il mettait la pression à Ludor. Même moi, derrière mon écran, j'avais peur, frère. C'est une dinguerie. Il watch, il fait trop peur. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas parlé, mais il y avait du coup le Gotai qui était en deuil. Puisque Sasaki, il est décédé. Donc, on se rappelle à l'épisode juste avant, l'épisode 1, on a vu les Quincy qui arrivent. Ils disaient il n'y a pas beaucoup de protection et tout. Et Mamoto, il leur dit non. Ma protection c'est moi, j'ai besoin de personne pour me protéger. Sasaki il était toujours avec lui depuis longtemps. Et là on voit ils attaquent Sasaki. Et après ça du coup ça l'a tué. Donc il y a tout le monde qui était en deuil. Puisque Sasaki il était avec Yamamoto depuis longtemps. Et c'était quelqu'un qui avait l'air important. Alors je crois qu'on l'a jamais vu on l'a pas beaucoup vu avant. Je savais pas c'est qui. Mais en tout cas on voit le Gutei 13. Qui suite à ça c'est sûr ils vont prendre ça au sérieux. Déjà qu'ils prenaient ça au sérieux on voit il y avait l'urgence. Il y a de plus en plus de holo qui disparaissent et tout il y a une dinguerie qui se passe mais là, s'il y a quelqu'un d'important qui est mort, qui sont tous en deuil je pense que là, ils vont vraiment se prendre ça au sérieux et ils vont, ils vont employer le plus de moyens possible pour faire en sorte de gagner cette guerre, puisque les Quinchis on voit qu'ils ont l'air d'avoir des pouvoirs assez mystérieux et, euh, et du coup bah, je me demande comment on va, on va apprendre sur leurs pouvoirs, etc peut-être que ce sera un, un Quinchis qui raconte peut-être que directement Shodontel, ils vont montrer les pouvoirs sans, le, sans en parler, peut-être que, je sais pas, on verra, de toute façon. Mais de toute façon, la guerre, elle est déjà sur le point de commencer, puisque juste avant la fin de l'épisode, on voit Ichigo qui, qui arrive, qui voit le mec aux cheveux noirs, là, qui a vaincu les trois, les trois bestias qui aiment Aizen et tout. Donc, moi, je me dis, qu'est-ce qui va se passer Là, je suis pressé. Un, moment, un cliffhanger incroyable, puisque j'ai envie de voir le combat. J'ai envie de voir la démonstration de, du pouvoir de ce mec, puisque... Ça ne nous a pas été révélé pendant, pendant le combat là contre les trois meufs. Et juste après ça c'est fini et on a l'ending. D'ailleurs l'ending et l'opening qui nous ont été montrés pendant cet épisode. Honnêtement l'opening moi je n'aime pas trop. Après l'ending j'ai n'ai pas trop écouté. Et je le dirai à la prochaine review s'il si, si me plaît. mais Par exemple pour citer l'attaque des titans encore une fois. L'opening de la saison 4, le, le dernier rumbling, on voit il est vraiment dramatique. Et, et ça nous met dans l'ambiance, même avec le vocabulaire. Ça parle de guerre etc... Et ça te met dans, dans le truc, même les deux openings de la saison 4, en vrai. Hein. Mais je trouve que pour Bleach, ils ont fait un, un opening un peu, comme, un peu comme les autres. Donc euh, je pense que de toute façon, il y aura 52 épisodes. Donc ils pourront faire encore d'autres openings. Et j'espère qu'il y aura d'autres openings qui, qui, nous montrera, qui nous montreront vraiment l'aspect et le caractère dramatique de cette guerre. Même si ça ne nous a pas encore été complètement montré. Mais justement, je pense que du coup, peut-être que le but, c'est de mettre au bon moment... Quand ça devient dramatique, ils mettent l'opening dramatique pour mettre dans l'ambiance. Et comme ça, c'est ça correspond. En tout cas, juste ici, vous pouvez voir ma revue de l'épisode 3 du, du nouvel arc de Bleach. Je vous, souhaite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et salut